Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 111 de Stage 1 Et nous allons continuer dans notre euh, séance de petits jeux Après Cradle of Rome 2, nous allons jouer donc aujourd'hui à Bidgewell 2 Qui est un, aussi un jeu de match 3 C'est-à-dire d'alignement de, de gemmes ou d'items pour, euh, pour les détruire C'est des petits jeux pas très compliqués Bienvenue à nouveau, voilà, bienvenue à nouveau oui, parce que j'ai créé un profil Mais je n'ai pas encore joué du tout un seul niveau Sur, euh, sur, cette, euh, sur ce profil, on va dire alors, on va faire un mode classique pour commencer, je vais vous montrer. Alors là, bah, il m'affiche les astuces, mais euh, moi je vais vous expliquer comment on y joue. <rire> voilà, hop. Donc le but, c'est d'aligner les gemmes. Alors celui-là, c'est un des plus connus en, en alignement de gemmes. Euh, un jeu d'alignement de gemmes, c'est... Bijouel. il y, y, y a eu le 1 auquel j'avais pas mal joué, le 2 qui était encore mieux, et le 3, énorme. Vous avez un Bidjwell Blitz, un Bidjwell... Euh, qu'est-ce qu'on a il euh, y en a un qui, qui tourne, je sais plus comment il s'appelle Twist, Bejoel Twist Voilà, où c'est que, que c'est des mouvements Où c'est qu'on tourne euh, Donc vous voyez, là, donc là, bon bah Ah tiens, voilà Il me montrait que j'ai créé une, une super gemme Une gemme étoile, voilà Donc en en, en alignant 4 Ça fait une gemme qui, qui explose Et la gemme étoile Elle fait des euh, sur, sur, les, sur les lignes horizontales et verticales euh, Elle détruit tout Normalement, si je me souviens bien. Donc là, on a, on a terminé le premier niveau, vous avez vu. Euh, donc ça passe assez vite de niveau en niveau. En mode classique, c'est... Euh, voilà, donc vous avez vu l'éclair. Euh, en mode classique, pour, euh, pour perdre, il faut qu'il n'y ait plus de mouvement possible. Donc là, bah, ça se joue sur la chance et un peu sur la stratégie. Parce que si vous pouvez euh, un peu anticiper ce qui va tomber, euh, comment ça va tomber, est-ce que, est que vous allez pouvoir avoir des coups ensuite faut essayer de sortir des. Bon, après, il y a des situations où vous ne pouvez pas vous en sortir, mais il faut essayer de s'en sortir à chaque fois. Et on ne perd que quand il euh, n'y a plus de mouvement possible. Ça, c'est pour le mode classique. Au départ, il n'y avait que le mode classique. Euh, y a... Non. Sur le tout premier Bedwell, il y avait classique et action. Action qui est une sorte de contrôle à montre. Mais euh, c'est tout. Alors que là, vous allez voir, on a, on a plein de modes. Donc là, pour gagner les niveaux, là, il faut remplir la barre du bas. Une fois qu'elle est pleine, pouf, on change de niveau. On passe dans le petit tunnel super joli. Là. Je faisais ramer mon PC il y a des années Il y a des années je me rappelle euh, J'avais un Vista <rire> Vista oblige et, euh, et ça Ah bah tiens regardez un ralenti Et ça ramait du fion. Hop on voit un ralenti des belles actions Ouhou. Des combos chaînes Excellent Bon c'est pas très très utile si on... on peut voir à peu près ce qu'on a fait mais bon Faut vraiment avoir envie de voir, <rire> de voir ce qu'on a fait Alors Hop là il y en a plus déjà beaucoup J'espère que je vais quand même pas perdre Là il y en a un, là. Ouais. Faut que je fasse péter ma gemme, ma gemme jaune là. Qui demande qu'à exploser. Euh, ouais. Un petit peu, ça ralentit un petit peu là. Est-ce que quand on se retrouve dans des moments comme ça, c'est là que là qu'il faut vraiment essayer de d'anticiper pour pas pour pas se retrouver sans aucun coup Ouais, donc là bon c'est bon j'ai explosé un peu de trucs donc ça ça relance un peu là Alors soit ça relance, des fois ça relance pas, c'est pas obligé Mais Là ça a ça relancé un peu là. le jeu Au contraire des fois de faire des, des trucs comme ça, ça ça, ben, ça vous bloque ça vous bloque plus que, que ce que vous y étiez en fait Donc du coup euh, vous êtes dégoûté Ça c'est pour les poisseux Me voici, je suis Mister Poisseux Je suis même capable de perdre level 3 On va quand même pas essayer on va, on va, après on va pas on va pas faire du mode classique tout temps on va finir ce niveau là Hop quand même montrer les autres niveau modes terminé. Oui Ouf. niveau terminé Et voilà pour le niveau 5 Vous voyez d'ailleurs le décor derrière est très joli Donc nous on va retourner au menu Menu Donc ça sauvegarde hein. Si je reviens dans classique ça va reprendre ma partie Mais on va pas y aller Donc on va se faire un petit mode euh, je sais pas lequel Ouais allez un mode éclair Alors mode éclair c'est euh, Un mo mode action contre la montre Donc le but là ça va être De récupérer du temps euh, En faisant voilà donc ils nous le disent Il y a du, des gemmes qui tombent avec du temps C'est des secondes en éclatant ces gemmes ça va accumuler dans le compteur Qu'on voit à gauche en dessous du score euh, Alors je vais essayer de me dépêcher Hop vous voyez donc 5 hop Là, mais ça se met dans le compteur là, que vous voyez à gauche, il y a 15 secondes pour l'instant dans le compteur. Et vous voyez donc la barre du haut qui descend, donc c'est le temps qui descend. Et le but ça va être d'en de, accumuler un maximum avant que cette barre descende. Quand cette barre arrive tout en bas, le, le, notre compteur de gauche se vide et, se, et remplit la barre en haut. Et donc en gros plus on en accumule dès le début, là comme ça par exemple, et plus on va pouvoir tenir le... longtemps euh, le 5 là... Ouais... Donc après ça un cas en stress on voit plus rien aussi c'est un jeu si vous stressez vous arrivez plus à voir les gemmes pourtant elles sont évidentes elles peut rester sous les yeux Donc vous voyez hop là, là je viens de gagner le temps 50 secondes Donc il faut que je continue parce que maintenant il faut que j'en accumule parce que dans 50 secondes si j'ai rien et eh ben je perds et au fur et à mesure que, que le temps arrive ça augmente le, le compteur fois je crois euh, vous voyez un compteur x2 là ça à chaque fois qu'on arrive en bas et qu'on la re remplit ça passe au niveau en gros voilà donc là j'ai 10 ça, fait que ça me fait que 25 Ah voilà allez 30 Euh ouais Donc c'est plutôt, plutôt bien foutu par rapport au, au début quand même, il s'améliore J'espère qu'ils en feront un quatrième, même si j'en doute un peu quand même, parce que là, bon, ils ont quand même fait pas mal de modes vite euh, Hop, hop, hop. Oh, on a une belle réaction en chaîne. Oh, très joli, ça. 13 000. Encore une là, 13 000, 20 000, 21 000. Ça, c'est du bon score, facile. Euh, par contre, là j'ai plus tellement de temps, il me reste que 30 secondes et j'ai rien accumulé. 8, 10 et 15. Ouais. Il a plus tellement de temps qui tombe. Là il y a un 5. Ça me fait 20. Oula, il y en a de moins en moins du temps. C'est le genre de partie qui va vite, hein. on en fait pas 30. Le classique encore on peut y passer du temps mais celle-là, regardez Il hein. me bon, reste 15 secondes, puisque quand vous le regardez, ça vous stresse. Ah, ah vous en trouvez plus. Ah, par contre dans les modes action comme ça, il y, y a toujours des déplacements possibles. On ne peut pas perdre par faute de déplacement. Et ça arrive toujours à tomber de façon à se un. Et voilà, j'ai perdu. Temps écoulé. Bouquet final, donc euh, le bouquet final, le principe c'est que ça explose euh, les gemmes qui restent Ok, vous avez remarqué 100 000 points en mode éclair Donc on gagne des badges euh, De la même manière que les trophées dans Cradle of Rome, bah là c'est des badges Vous avez déroulé ce nouveau mode, Blizzard On le, on le fera après le Blizzard euh, Bah, non euh, Ce qu'on peut faire par exemple, c'est des quêtes aussi donc regardez, les quêtes, c'est des, euh, des puzzles, en gros. Euh, ça, c'est le mode papillon. Et en gros, il nous, il nous demande de faire 15, euh, de détruire 15 papillons. Le mode papillon. Donc vous voyez l'araignée en haut. Euh, elle se déplace on... au-dessus du premier papillon qu'on voit. Ah bah d'ailleurs, attendez, ça, c'est un hypercube. On va le tester avant, avant que je vous explique. L'hypercube, ça, dé... ça détruit toutes les couleurs d'une... Toutes les couleurs avec lesquelles on échange... Euh... Vous, si vous voulez changer contre une gemme blanche, comme je viens de faire, ça détruit toutes les blanches. Euh, donc le papillon, il va essayer de manger nos papillons. Euh, no, notre araignée va essayer de manger nos papillons. En gros, les papillons montent, tout seuls. A chaque fois qu'on fait un déplacement, ils montent d'une case. Il y en apparaît plein, plein, plein. Et en, il faut les, les aligner avec d'autres gemmes pour qu'ils disparaissent. Et il faut le faire avant qu'ils montent tout en haut, parce qu'une fois qu'ils sont en haut, ils se mangés par l'araignée et le niveau, enfin et la partie est terminée. Tadam, la musique de ce jeu reste dans la tête. C'est quelque chose de fou, ça m'arrive souvent de, de penser à ces musiques. Alors là, le papillon violet, le rouge, Alors, regardez il y en arrive de plus en plus et quand vous y êtes en mode papillon, et eh ben vous en avez de plus en plus jusqu'à ce que vous perdiez. Hein. et euh, c'est infini quoi. Et à chaque fois, euh, après quand vous, en, quand vous faites un déplacement à deux papillons qui apparaissent, ça, ça devient n'importe quoi. Donc après il faut, faut surtout miser sur les explosions. Allez, donc là, je suis à 14, il me manque encore un papillon, voilà. voilà dès qu'il arrive, c'est terminé, voilà, quête complétée. Donc là, ça met une petite gemme au milieu, voilà, il y a plusieurs niveaux, plusieurs trucs à, à respecter. En fait, vous débloquez le petits items, c'est juste le mode quête, quoi, en fait. Donc là, on va faire le mode Blizzard, comme vous voyez. Euh, le mode Blizzard, c'est quelque chose d'action, c'est une sorte de jeu en, en action aussi. Donc regardez, il y, des, euh, il y a des fontaines à eau qui sortent de derrière et il faut que je fasse des, des, des alignements dessus ou, ou sur la colonne sur laquelle ils sont en train de monter pour les faire redescendre avant qu'ils montent tout en haut. Euh, dès qu'ils sont montés deux fois en haut, euh, on perd la partie. Euh, comme ils nous ont dit dans, le petit, dans la petite box il y a deux secondes, un alignement vertical sur la colonne euh, actuelle, ça fait disparaître toute la... Voilà, celle-là, elle, elle, elle a entièrement disparu. Alors que si on fait quelque chose d'horizontal, ça, ça la baisse juste un petit peu. Multiplicateur de fois, donc pareil que tout à l'heure pour, euh, pour le mode action, il y a de temps en temps ça on, on change de niveau en gros, et donc le multiplicateur est plus euh, euh, s'incrémente de 1, mais par contre euh, on a les colonnes qui vont, euh, qui vont arriver plus vite qui seront plus petites, donc ça devient de plus en plus difficile. Regardez, là il y a des colonnes qui tiennent sur une, euh... hop, on enlève tout ça. Voilà, multiplicateur x 3. Donc là, ça va encore plus se corser. Et plus, plus ça s'incrémente, plus ça se corse. Hein. Euh Ouais, parce que regardez ça, ça monte. C'est pas bien. Allez. Ah, donc regardez. Là, j'ai une tête de mort qui se forme. Dès qu'il y, qu y en a une qui touche en haut, une tête, de, une tête de mort qui se forme. Et il y en a une deuxième qui monte par-dessus. Et dès que, dès que la deuxième qui monte par-dessus arrive en haut... On a perdu. Euh, J'aimerais bien... Hop. Hop. C'est surtout celle-là qui sont dangereuses. C'est les colonnes à 1, quoi. Celle-là pour, euh, pour trouver des alignements qui vont avec. Merde. Là, ça commence à se, ça commence à se corser, comme je disais. Il faut être rapide, hein. Il faut être rapide, c'est du réflexe, du réflexe. Il faut regarder, regarder. Tout de suite voir celui-là. Il est là, celui-là, il marche ici, celui-là aussi. Multiplicateur <rire> 4 fois. bah ça, ça va être encore pire. Comme si j'avais besoin que ça s'endurcisse. Déjà, j'ai de la peine à tenir ici. Hop. Hop, voilà, il est détruit. Vite, euh... vite, vite, vite, vite, vite, je me dépêche. C'est tout. C'est bien beau de parler, mais ça avance pas, merde, merde, merde. Ah, ça commence, à, ça commence à sentir un peu là. À sentir. Euh... La défaite. Il y en a un peu qui monte de partout. Je suis un peu perdu. Euh. Hop. À l'autre, il faut pas qu'elle touche à droite là. Faut pas qu'elle touche. Faut pas qu'elle touche merde, merde Non, non. Voilà. Non, moi bah, il en est pas. De toute façon, il n'y a pas okay. Partie terminée x4. Je suis resté. 280. Badge bronze. On va marquer 100 000 points en mode blizzard. un badge. On va obtenu. Combo de colonne x6.